Donc ce tableau s'appelle « Les constructeurs » et en fait pourquoi est-ce que le peintre a peint ce tableau Parce que euh, on est en 1950 pour rappel, la Deuxième Guerre mondiale c'est fini en quelle année Oui, c'est donc fini en 1945 donc ça ne fait pas tellement longtemps que la guerre est finie et donc comme vous vous en doutez bah, beaucoup de bâtiments ont été détruits pendant la guerre hein. donc on a dû reconstruire énormément de choses et donc euh, le peintre Fernand Léger, il était assez admiratif des ouvriers. Il considérait que les ouvriers, c'était vraiment des personnes qui aidaient euh, à construire des œuvres d'art. Donc Il avait beaucoup d'admiration. D'une part, un tableau où on voit un ou plusieurs objets, mais qui sont, ces objets sont représentés de façon à ce que les formes géométriques sont mises en évidence. Okay Donc, dans le cubisme, en général, quand on regarde le. Regarde le tableau on voit vraiment les femmes j'ai voilà, oui. hein. oui. hein. oui. oui. Je pense que si c'est réalisé à la latte, ce sera quand même mieux. Merci, oui et Sophia bien. me dit on peut aussi le compas évidemment. Bah oui. Est elle Elle est là. Dans -là. Oui. oui oui donc le compas et la latte sont évidemment autorisés pour ce genre d'activité